premier point c'est la définition du problème, donc on a un, une erreur 40, on a une pression qui est à 0,1 bar si je fais le, point. Euh, le bouton indique recette. et on a aussi ici derrière un manomètre qui est à 0 Alors j'ai découvert un petit peu par hasard qu'on peut euh, enlever le panneau, de, le panneau de contrôle d'écran, donc en fait il suffit de soulever vers soi et en fait on peut le redresser comme ça. enfin l'abaisser. Les plans n'étaient pas faciles à trouver, en fait euh, simplement le, le, le mode d'emploi est en noir et blanc donc euh, en fait toutes les, toutes les flèches d'indication euh, des différents endroits en noir avec des lignes noires c'est pas spécialement évident de les voir donc je les ai euh, modifiées et euh, retracées donc euh, en rouge pour qu'on voit un petit peu mieux où ça va. Euh, je mettrai ces documents euh, sur un site web euh, pour les télécharger. Alors, la première instruction demande de vérifier que le robinet de vidange soit bien fermé. Alors, d'après le plan, il s'agirait donc du petit robinet qui se trouve autour du tuyau, donc le, le petit machin ici. Euh, vu que la chaudière fonctionnait avant je n'ai pas pu enfin je n'ai pas vérifié je n'ai pas pris le risque de vérifier si euh, ce truc était bel et bien un robinet donc euh, sinon il y a aussi un autre bitonio euh, le machin rouge qu'on voit là qui pourrait être ce robinet mais euh, encore une fois le plan n'est pas super bien alors un Deuxième point, c'est en fait ici derrière, vous voyez le petit machin avec un truc, un petit rond, donc euh, je vais essayer de le toucher, voilà, ce machin là, donc quand on parle euh, du bouton, du bouchon du purgeur d'air automatique, euh, apparemment c'est ce truc là, donc euh, dévisser un... Ils voilà, disent 2-3 tours, moi je vais faire un tour, c'est largement suffisant, je prendrai mon temps. Ensuite, le mode d'emploi demande de fermer la vanne d'arrêt départ, de mettre la manette à l'horizontale, donc c'est celle-ci, euh, que j'ai déjà fermée avant, et de laisser la vanne d'arrêt retour ouverte, manette à verticale, alors très sincèrement, je ne sais pas du tout laquelle c'est, euh, mais... Encore une fois, dans le sens où ça fonctionnait avant, je ne touche à rien et on espère que ça va fonctionner. Et alors, euh, l'étape suivante sera donc d'ouvrir les robinets du disconnecteur jusqu'à ce que l'eau commence à s'écouler du burger manuel, puis refermer celui-ci. Alors là, le, le, le, la phrase n'est pas hyper, hyper euh, bien formulée donc je ne sais pas exactement ce qu'on doit refermer donc euh, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ces deux robinets ici euh, en espérant que l'eau s'écoule donc par le tuyau ici et cela va venir en fait de tout en haut donc euh, c'est ce tuyau en caoutchouc ici qui bouge qui va jusque tout en dessous voilà. donc j'ai ouvert les deux petits robinets et le. Bon j'ai pas ouvert trop fort, mais le manomètre commence à monter, donc je vais attendre de laisser monter jusqu'à ce que ça arrive à peu près à moitié de la zone bleue. Euh, et en fait, je vois aussi que la pression commence à remonter aussi sur l'indicateur euh, voilà, 0.7. Donc voilà, le, le but c'est d'arriver à 1.5. Euh, je vais voir un petit peu ce que ça donne, mais je vais surtout me baser sur l'autre manomètre, celui à Tnigui. Voilà. Le mode d'emploi me dit après de refermer les robinets, donc euh, ici les robinets du disconnecteur dès que la pression indiquée par le manomètre est dans la zone bleue, environ 1,5 bar, et ouvrir la vanne d'arrêt-départ. Donc la vanne, euh, la, le manomètre pardon, ici est au bout de la zone bleue presque. Et l'afficheur ici indique 1,3. Pour moi c'est largement suffisant. Euh, ensuite, il parle d'ouvrir ouvrir le purgeur manuel G et le refermer une fois l'opération soit terminée une grosse faute de français. si nécessaire, répétez cette opération jusqu'à ce qu'il ne sorte plus d'air du purgeur manuel Alors, on fait référence au point G euh, donc le point G sur mon graphique ici c'est ceci et apparemment, ce serait ce machin, mais ce machin, je ne vois absolument pas comment on peut ouvrir ce truc, je vois rien qui ressemble à une vanne, à moins que je vais essayer un truc, on va voir ce que ça donne, je vais essayer de le pousser vers le haut, sans trop de conviction. Non, ça ne bouge pas. Et visser, dévisser, ça ne fait rien non plus. Ici, on voit un petit machin, mais non, il n'y a rien non plus. Ici, ouais. Ce truc, hein. je vais essayer d'allumer la lumière. Ah, non, ok. Une chose que j'avais oublié de faire la dernière fois, et c'est probablement la cause de mon problème de manque de pression, c'est que je n'ai pas encore refermé cette petite purge. Voilà. Et maintenant, on va croiser les doigts et appuyer sur le bouton Reset qui devrait lancer un cycle de purge automatique. Et comme indiqué, donc le, le, le chiffre est affiché à 43, on a la petite clé à molette là. Exactement comme c'est indiqué dans notre mode voilà. Un cycle de purge automatique d'environ 2 minutes démarre à chaque mise sous tension électrique de la chaudière. On est maintenant à 1.5, le manomètre est toujours le bleu. Voilà, il parle de 2 minutes, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc semblerait-il que c'est mission accomplie, on est bien toujours à 1.5, on n'a pas de message d'erreur, on n'a pas la petite clé à molette, on a la température de l'eau chaude qui est en train d'augmenter, de, de, 40 degrés, 41, euh, je ne vais pas faire tout le décompte, mais voilà, on espère que ça fonctionne, et on croise les doigts.